Et tout le monde est bienvenu pour la revue de l'épisode 1 de la saison 3 de Mob Psycho 100. Alors cette saison, qu'est-ce que je l'attendais Mais je l'ai beaucoup attendu, parce que Mob Psycho 100, j'ai vu à peu près en, en juin 2021. Et moi, j'attendais ça, parce que c'est un animé qui était incroyable. J'avais vu deux saisons, et je me disais, ah c'est dommage, parce que franchement, ça aurait été mieux qu'il y ait un peu plus de contenu, plus d'épisodes. Et là, et, et après j'apprends qu'il y a une saison 3 qui arrive, et du coup là, je vois l'épisode franchement incroyable. Déjà, l'opening, franchement, il était bien. C'est toujours fidèle. Alors, je j'ai vu avant sur YouTube ce qu'ils avaient publié sur la chaîne de... Je sais plus sur quelle chaîne, mais ils l'avaient partagé après, c'était public. En tout cas, toujours fidèle à, à ce que c'est. C'est-à-dire, on voit même un peu, c'est un peu le bordel dans l'opening. Parce que ça représente ce qu'il y a dans la tête de mob. Mais il y a des petits éléments qui... qui sont cachés subtilement. Comme avant, par exemple, l'espèce de brocoli arbre géant. Que d'ailleurs, on va revoir dans l'épisode. L'espèce de brocoli arbre géant, on voit à l'opening... Et bah ben au final, c'est qu'au dernier épisode qu'on apprend que c'est avec l'explosion et parce qu'il avait des graines de, de brocoli qu'il y avait ça. En tout cas, quand l'épisode commence, on voit Mob qui sait pas quoi faire de son futur. Vous voyez, il est avec ses camarades. Eux, ils disent il y en a un qui veut faire ça, il y en a un qui veut faire ça. L'autre, veut faire un truc sur les ovnis ou je sais pas quoi. L'autre, même avec dans le club de culturisme, là où ils font du sport, de respect parce que eux, c'est des giga les mecs. Franchement, bon, par leur mentalité, je les aime trop. Et ai... Je les connais même pas vraiment, mais ça se voit, c'est des gens, y... ils sont trop sympas des giga -chad. Ça veut dire qu'ils ils sont beaucoup de force, mais ils frappent pas. tu vois. Et, et c'est des gens, j'ai. Voilà, tout simplement, je les aime trop. Et du coup, il y en a un qui, qui dit qu'il veut faire un sport pour les l'épée, ou je sais pas quoi. Un qui veut aller à la ferme. L'autre qui veut être mangaka à la Josuke. En plus, <rire> ça me fait rire parce qu'il est en train de faire. Euh, en train de soulever au développé couché. Et là, il y a l'autre qui révèle son secret. <rire> Lui, du coup, il l'engueule. Et ce, au lieu d'arrêter de, de dire, il continue, il développe encore plus. Du coup, ça m'a fait rire. Et du coup, à côté de ça, il y a mob qui ne sait pas quoi faire. Il voit tout le monde qui dit « moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. » Mais lui, il est perdu. Donc, il va voir, euh, voir Regan Regan qui est en train de... Qu'est-ce qu'il faisait déjà Ah oui, il est en train de travailler avec... Euh, comment il s'appelle, le nouveau Alors, <rire> on le voit en train de faire le ménage. Moi, je me dis, c'est un, euh, un mec lambda comme ça et puis il n'aura pas vraiment d'importance. Et au final, on voit qu'il a quand même des pouvoirs comme mob. Puisqu'on voit après, il y a le mec de... Oh, J'ai un peu raconté ça à l'envers. Mais voilà, il y a le mec qui vient pour consulter. Parce qu'il a un objet qui est maudit. Il l'a payé super cher, 80 000 yens. Alors que ça en vaut 500. Et du coup, on voit que si et mob, ils ressentent une, une force maléfique à l'intérieur de l'objet. L'objet maudit. Et, euh... <rire> et ça me ferait parce que Reagan, lui, il en sait rien du tout. Toujours, il veut, il veut prétendre être le mec qui parce que c'est le patron, il veut prétendre être celui qui a le plus de pouvoir, qui en sait le plus, mais au final, par exemple, tout à l'heure, il disait, « Hey, Mob, c'est comment Est-ce qu'il y, y a un truc dangereux ou pas ?» là le... <rire> Ça me fait rire, parce que, parce que du coup, ça fait un, un paradoxe, non, un décalage plutôt, ça fait un décalage, qui est, qui est drôle quand même, hein, franchement, de voir Regen qui, même en plus, il donne des conseils à, à Mob et Serizawa, alors qu'il n'est pas du tout à, apte à, à en donner. Par exemple, à un moment, il disait à Serizawa, euh, tu verras plus tard quand tu grandiras, ou t'es encore trop jeune, je sais pas quoi, alors que Serizawa, il, il est plus vieux que Regen, donc tu vois bien qu'il y a un décalage, et franchement, c'est un humour de Mob Psycho que, que j'aime bien, franchement, d'ailleurs aussi, j'ai quelque chose dont j'ai pas parlé, le style graphique, heureusement, ils, ils ont réussi à garder comme ils faisaient aux deux premières saisons, ça c'est quelque chose d'unique, qui est incroyable, donc forcément c'est le studio Madhouse qui ont très bien adapté, en fait déjà le manga il est pas ouf, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un animé original, c'est-à-dire qu'à partir de ça, ils ont fait quelque chose d'incroyable en termes de graphisme, en termes de compositing, en termes de... de je sais pas vraiment ce qu'il y a dans l'animation, les différents éléments, mais en tout cas c'était magnifique. Donc franchement, dédicace à Madhouse parce qu'ils ont fait un truc incroyable. Et même après, ils vont aller voir un mec qui a des problèmes parce que il travaillait et tout, mais il a l'impression qu'il a eu une malédiction qui fait qu'il a perdu son travail, il a perdu sa femme... Il s'est mis à faire des paralysies du sommeil. Et on voit que le mec, il vit dans la crasse. Et déjà, Reagan, <rire> en arrivant, il a peur qu'il y ait un cafard. À un moment, du coup, il, il enlève un, une photo. Il voit un cafard. Oh, il part en... Il part direct. Parce que je crois qu'il avait envie de vomir ou je sais pas quoi. Ça doit être une phobie. Et après, quand... Du coup, il va dans un magasin pour acheter des... Je sais même pas... De l'eau hydrogénée ou je sais pas quoi. Des petites pchit Eh, pourquoi faire de, Je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est comme un peu le, le sel minéral ou je sais pas quoi. Tu sais, ça fait fuir les esprits, ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, euh, du coup, après, il sort du magasin, de la supérette, et il voit une un espèce de montre, une, on dirait une bouche dans un cyclone, une tornade, qui, qui, par sa parole, endort tout le monde. Et en fait, du coup, on voit que c'était l'âme, l'âme de celui qui étaient qui en train d'exorciser, justement. Enfin, celui avec qui ils étaient en train de parler. Donc, lui, il y va, et il leur dit, les mecs, vous foutez quoi Clairement, il leur dit, les gars, sortez. Il y a un monstre dehors, là. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas remarqué. Parce que. <rire> mais ce qui me fait rire, c'est que lui, il était dans le magasin. Il a remarqué seulement en sortant. Clairement, il était surpris. Ah, il y a des gens qui dorment et tout. Qu'est-ce qu'ils font Et après, il... il engueule Mob et Serizawa. Ah, franchement, ça aussi, ça... ça me fait rire. Parce que. Tu vois, le mec, c'est même pas la personne adéquate pour, euh, pour dire des choses. Mais il l'a dit. Même en plus, il est audacieux. Donc, franchement, c'est une personnalité qui est. Qui est bien, vraiment, c'est un gâte, euh, Regen. Et du coup, après, Mob et Serizawa, ils sortent, et puis ils exorcisent euh, le démon. Enfin, quand... non, pas le démon, mais plutôt le monstre, je sais même pas comment appeler ça, j'ai oublié. Et, euh, et du coup, quand ils reviennent, on voit que le mec, il va mieux. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Et sur le toit, il était un peu pensif, et il se disait, qu'est-ce qu'il va faire Sauf qu'il regardait vers l'arbre brocoli géant, là, justement. Et il y a la meuf, j'ai oublié son nom, maiso quelque chose. Bref, celle qui fait les journaux toutes les semaines, je crois. Et ben elle vient le voir. Elle lui parle du, de l'arbre brocoli, je sais pas quoi. Et euh, elle lui dit, euh, toi, tu dois savoir des choses sur cet arbre géant. Ou je, sais, je sais plus exactement ce qu'elle lui dit. Ça se trouve, là, je, je dis de la merde. Mais, en tout cas, on apprend qu'il y a des gens qui vénèrent cet arbre. Alors, je <rire> me demande ce que Mob, il a dû penser parce que... Carrément, il y a des gens ils mettent des espèces de casques pour ressembler à un, à un mob. Donc, est-ce qu'ils sont au courant que, que c'est lui qui est à la... Enfin, que ça vient de lui, indirectement, ou pas, je, je sais pas. Et même elle, quand lui quand il lui dit que en fait c'est un brocoli, elle le croit pas. Donc, est-ce qu'ils sont au courant que ça vient de mob Ça, je sais pas vraiment, mais bon, on verra plus tard. Et à la fin de l'épisode, on voit Smile qui dit, mon heure est venue. Donc, mon heure est venue, ça, ça veut dire quoi Il va mourir J'espère pas, parce que... Franchement, Smile, c'est un mec... Tu sais, je le kiffe pas trop. c'est le genre de personne, tu l'aimes pas. Mais c'est quand il part, tu te dis, il y a un manque. C'est lui, je, je l'aimais bien. Donc, j'espère qu'il va pas... Euh, qu'il va pas mourir ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que ça va laisser place à une intrigue... Euh, qui, je sais pas quel genre d'intrigue, en vrai. Hein, mais peut-être que ça va causer une intrigue. Et ça pourrait être intéressant pour la suite de l'histoire. Et on voit que les monstres sont de retour ou quelque chose comme ça à la fin de l'épisode. Donc, j'espère que... Qu aura... J'espère que ça va être intéressant. Et puis, euh, bah on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la prochaine review de Mob Psycho 100. Franchement, un animé incroyable. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui regardent ça après, du coup, juste ici, il y a l'épisode. Enfin, il y a la review. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut.